Non, non, c'est bon, il aura a ras le bol de risquer sa vie Ouais franchement, <rire> là, voilà, tu fais le malin Si je retrouve ma vidéo, tu vas rendre... Papa, te... bah, tu mettras le numéro de la plaque ouais, tu Je mets le numéro de la plaque tu, tu le verras oui. t es, t es Tu perds ton temps, tu veux perdre notre temps, parce que c'est trop d'une voix. Ouais, ouais, quand t'auras tué un cycliste, c'est ce que quoi, tu diras ouais, au tribunal. Ouais, j'ai pas, pas vu. Le de la classe, c'est toi, là, tu mets l'air. On ouais. <rire> va faire un tour sur la promenade, t as, t as, t as Et là. J'allais rentrer en plus, c'est bon. <rire> Allez, hein, tu m'auras bien distrait, hein. C'est des vidéos, en fait. On va t'attendre la chance qu'on ait pour toi. Ouais, mais c'est bon. C'est que sinon, t'aurais eu ce que tu veux. Tu vois ce que tu veux Tu penses là Ouais, ouais, rien. On ne peut ça Il y a un truc En maintenant les menaces quoi, c'est bien je, me, je menace avec mon vélo <rire> je menace avec mon vélo, je suis sur la piste cyclable avec mon vélo, je te menace <rire> allez, hein. <là. rire> Ah oui, je suis en vacances, c'est bon. <rires> ah putain. A... que j'appelle les flics vénés, Je suis trompé, je suis Mais c'est pas toi. Trop... c'est pour ça, tu recules. Ah il mais... a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu recules. Tu sais pas utiliser la marche arrière <rires> La la la fıta. Sorry,